Bugué parce que là j'ai... Salut à tous des Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve comme... Par surprise pour une nouvelle vidéo. Et comme vous adorez les vidéos que je fais, je... en compagnie de mon certain ami Kiyubi, on va ouvrir 3 boosters aujourd'hui. Donc, Kiyubi, à toi l'honneur. Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, euh, comme il vous a dit Gabriel, j'ai ouvert trois. Encore un autre euh, coffret de la saga des duelistes mmh. en ayant les trois boosters que voici. Que je ne raconte pas de bêtises. Donc, on va commencer. Attention, c'est parti. Alors, j'ai eu. Alors, voici ce que j'ai eu. Spectacle des duelistes <rire> Spectacle de duel. Oh là là là là là là là. Ouais, de duel. Ouais, moi, je suis ah. un peu euh, à la ramasse. Alors, voyons. Hérovision. Encore? Vaillon Hérovision. Ah eh ben ouais. Oh, par contre, cette carte-là, elle est très intéressante. Moi, je te le dis. Paradis perdu. Oh, magnifique. Paradis perdu. Oh là là là là là là. Ouais. Pour les bêtes, ça fait franchement que demander plus. Oh, intéressant. Décret royal. <rire> qui la cherche-en une deuxième fois. Voilà. Oh, pas mal. Jinzo. Oh là là là là là là, là, là, là. Ah, franchement, magnifique. Par contre, là, j'ai mal au cul, mon cher ami Gabriel. Tu sais pourquoi Non. Dragon Pulsar Cosmique. Oh Ça fait mal On oh, pu... la... euh, Par contre, il faut préciser si elle est à l'échange, mais celle-là, elle n'est pas à l'échange. <rire> Ah non, pour l'instant, j'ai pas encore dit ce qui sont à je dirai à la fin de la vidéo, avant la fin de la vidéo. Ouais. Encore un autre vent violent, le roi errant. Ouais. Oh, Je crois que ça va faire plaisir à certaines personnes, je crois. Ouais. Alors, le numéro 28. Ah, il faut que tu me l'envoies. Il faut que tu me l'envoies. Ça là. On verra pour ça, pour qui, pour ce sera. Encore, bon, là, ça va pas de drôle encore. Un autre grenouille de l'arbre. Voilà. Oh là là. Donc voilà quoi. Oh. Ça, c'est bien ça. Soda, du lustre noir, émissaire du commencement. Oh là là. Donc ça, c'est dans un autre booster. C'est le pack du, non. Euh, du. Ouais, mais ça vient toujours de la saga des duistes, mon cher ami. D'accord, ok. Ah, ah ça, ça, ça, c'est bon ça Attention Spectre au souffle du chaos C'est Sceptre au souffle du chaos, oh, c'est pour, pour le magicien ça, sombre ça. du chaos Ah Jean connais une qui va être contente Si elle... Euh, le... je... Je, te dis, je sais pas si elle sera à l'échange hein. Ouais oh, encore un autre vent violent, ...au et errant Ouais ça, je montre. Oh, bah, putain, par contre, celui-là, j'ai je... bien. Un nouveau héros des éléments, mec. Ça, je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je l'ai absolument. Voici, Néos de Loyauté, héros élémentaire. Oh là là là, là euh, euh, C'est n'importe quoi. <rire> Franchement, euh, je sais pas d'où ils vont sortir des cartes comme ça, mais c'est un peu bizarre. Je mais ça, ça, ça, je t'explique, c'est la fusion entre Néos et Ange de Loyauté. Bah, Alors, je te rappelle ça, que, je sais pas si tu si es tu allé loin dans Yu-Gi-Oh! GX, mais à un moment, euh, t'as tout vu Ouais, j'ai vu, il a fait un truc avec euh, l'ange de la réalité. Bon, par contre, je ne veux pas te dire ça, mais il en reste encore deux cartes, mon chou. Aïe, aïe, aïe. Gars. Alors maintenant, encore un autre fossile dino, pas chez Zorus. Je sais pas trop. Ouais. Et l'autre, ah franchement tu vas la aimer celle-là, là elle est pour toi Est-ce que vous, es bien assis, mon ami Gabriel euh, Oui Par contre franchement, euh, les amis je pense que c'est encore une petite dog de ma part Il va dire comme ça, ça ne m'étonne pas de lui. Ouais. Oh, non Et ouais les amis, c'est encore une blague de ma part, il est en de se dire Ça m'étonne pas de lui. Mais quel con, mais quel con, mais j'y crois pas, mais quel con donc voilà, alors maintenant je vais préciser les cartes qui sont à l'échange et pas à l'échange On va commencer tout de suite Alors, spectacle de duel, il sera à l'échange, bien sûr Vion, héros, vision, il sera à l'échange Par contre, paradis perdu, c'est bien, il est pas à l'échange <rire> Décret royal, je pense que je vais mettre pas à l'échange il vaut mieux qu'il le garde Jinzo, je pense que je vais le garder. Ouais. Ah, par contre, lui, pareil, je le garde. Les <rire> ouais. <rire> Ça, je le mets à l'échange. Alors, le deuxième, il est là, bien sûr. Alors, le numéro 28. Mmh, C'est très tentant, celui-là. Euh, celui-là, tu me le gardes, hein. Celui-là, je le mets à l'échange, mais par contre, vous pouvez réserver, bien sûr. Oh, ouais, il, il sait que j'adore les monstres, soldat l'ustre Noir. Je veux le garder. Grenouille. Alors, les deux grenouilles d'arbres sont tous les deux à l'échange, bien sûr. Le fossile à l'échange, bien sûr. Mm. Alors, Néos de loyauté. Vous oubliez, je le garde. <rire> Et la dernière carte, la carte magique, celle-là, je vais la garder. Donc voilà. Celle-là, je pense que tu devrais la garder pour le rat. S'il y a le jeu de... Total. Arrête, tu rates ton Alors, alors, n'oubliez pas, les amis, si vous voyez des cartes qui vous intéressent, pour commenter, vous dire, réserver telle carte, réserver telle carte. Mais je pense que le numéro 28, j'ai gardé pour quelqu'un. <rire> pour, <rire> Pourquoi... pour moi. Pour ah, moi. Ça... Tu sais, mon ami Gabriel on ne peut pas savoir. Ça dépendra du jour. Mais. Faut pas oublier. Il y a d'autres cartes qui sont dans la botte de réserve. Non, enfin, on va dire pendant la botte de réserve. Les cartes en attente qui seront pour les cartes à échange bien sûr. Donc euh, voilà quoi. Donc euh, maintenant. Mmh. J'ai du boulot à mettre tout ça dans sur OTK mmh. Alors par contre je... Je, vais remercier... je vais demander à mon ami Gabriel de mettre mon truc d'OTK de En dessous de la vidéo ainsi que le truc de ma chaîne Ça bien sûr euh... Par contre je... je vais préciser comme j'ai dit à mon ami Gabriel Ça y est j'ai fait mon compte Dailymotion Donc euh, je continue à préparer tous les decks et terminer certaines choses du, du jeu et après ça commencera je sais pas combien de temps donc voilà quoi Bon maintenant j'ai fini la parole, toi gabriel Alors pour Draco. ton OTK je, je crois que je, je vais dire non <rire> C'est comme ils veulent <rire> Non en, en sachant que oui euh, si euh, Je crois que moi mon OTK c'est Team Asra c'est ça Oui c'est ça voilà, donc si vous êtes sur OTK, vous cherchez Team Astral yu gi -Oh, vous cherchez dans mes amis et vous trouverez notre ami Kiyubi. Euh, sur OTK, tu peux pas avoir d'amis, alors je t'explique tout de suite, t'as mon faux. Oh merde, bon c'est pas grave. C'est pas Facebook mon gars Ah, monsieur. Bon, sinon vous pouvez euh, vous pouvez trouver donc notre ami euh, Kyuubi euh, sur sur Facebook, hein, euh, avec euh, kiubi 9 q je crois que c'est. Non, euh, Facebook c'est Kurama Yami. Kurama à Miami, voilà. De toute façon, tu me... je t'ai dans... dans mes amis. Donc euh, oui. vous... vous cherchez dans mes amis à Miami et voilà quoi. Vous savez tous mon Facebook quand même. Euh... <rire> voilà. Donc cherchez les amis. Donc je remercie notre ami Kioubi pour cette ouverture de trois boosters euh, Saga des Lewis et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu euh, pour pour lui. Mettez un petit commentaire sur cette vidéo. Euh, je pense que moi, moi, je repars au centre mardi prochain, donc je pourrais pas faire, euh... je pourrais pas faire grand chose, mais il viendra faire un tour sur la vidéo euh, au moins une fois par jour pour voir s'il y a des commentaires. Oh, peut-être une fois, une fois par semaine plutôt, parce que je pense que je vais faire une Ok. Donc si vous avez, je me ré... putain, je vais me répéter. Oh, là, là, là, là, là, là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, de la commenter, de la partager sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur Atimast Radio-Giou. Alors, en sachant quand même que je préviens de suite, normalement, pas ce week-end, mais euh, je pense demain. Demain, je devrais faire une vidéo sur Pokémon Go. Allez, ciao tout le monde Et mon petit ami euh, Kiubi, vas-y, je te laisse le mot de la fin. Donc, euh, par contre, si vous voulez mettre un pouce comme ça, ou un pouce comme ça, <rire> il ne va y plus. Comme vous voulez. Il ne va y plus. À bientôt.